Bonjour Youtubers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Big Tech. Aujourd'hui, on va voir comment installer un OS Sierra sur Windows. Tout cela entre dans le cadre d'une prochaine vidéo plus avancée. Alors, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour la suite des étapes. Alors, petite présentation de ce qui nous attend. Depuis que Apple OS a annoncé que Sierra serait le prochain OS système Mac avec intégration de Siri, une application de musique Apple remanié et beaucoup plus, macOS 10.12 final apporte tout un tas de fonctionnalités étonnantes, avec la Sierra série fait ses débuts sur Mac et a de nouvelles capacités qui ont été conçues pour le bureau, c'est la seule façon de rendre le Mac plus intelligent et vous obtenez un accès facile à votre machine. Sierra vous aidera également à faire vos achats en toute sécurité dans les magasins en ligne et grâce au nouveau système de fichiers vous pouvez obtenir et libérer de l'espace précieux également le lecteur VMware qui est un logiciel de virtualisation pour ordinateur sur 64 bits qui utilise Windows vous pouvez exécuter macOS Sierra final sur VMware sous la machine virtuelle de Windows. Ce lecteur utilise le même noyau de virtualisation que le poste de travail VMware. VMware Player est disponible pour un usage non commercial et peut être considéré comme gratuit. Avant de commencer, je tiens à préciser que les liens des programmes et données que j'utilise se trouvent dans la description. Et on commence par les étapes d'installation, alors soyez vigilants Après avoir téléchargé tous les fichiers fournis dans la description, Faites en sorte de tout extraire. Installez VMware si ce n'est pas déjà fait. Et on commence par la première étape qui est de patcher VMware afin de pouvoir installer l'OS Sierra. Ouvrez le dossier Patch Tool, puis faites un clic droit sur le fichier wininstall.cmd et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. La même chose pour winupdatetools.cmd. Puis on ouvre VMware Player ou Workstation pour commencer l'installation de X. sélectionnez créer une nouvelle machine virtuelle puis sélectionnez Apple Mac OS X version macOS OS 10.11 ou 10.12 et donnez un nom à la machine virtuelle et dans cette étape on va modifier la machine virtuelle cliquez sur modifier la configuration de la machine virtuelle sélectionnez disque dur SATA 40Go puis cliquez sur supprimer cliquez sur ajouter disque dur SATA recommander et cliquez sur utiliser un disque dur virtuel existant parcourir pour charger le fichier macOS Sierra.VMDK de l'emplacement de l'image puis cliquez sur ouvrir sachez que vous pouvez configurer la RAM de 2.56 ou 4 Go et votre processeur de K2 à 4 coeurs selon votre besoin alors dernière étape avant le lancement de macOS Sierra on va modifier le fichier VMX pour cela ouvrez votre dossier de machine virtuelle faites un clic droit sur le fichier VMX puis sélectionnez ouvrir avec bloc Notes copier, puis coller ce code cmc.version-0 puis enregistrer on peut à présent lancer macOS Sierra et suivre les étapes d'installation on va à présent installer l'outil VMware monter vmtools.iso sur VMware Player et cliquer sur lecteur, périphérique à mobile, cd dvd puis réglage. monter l'outil vmtools.iso et faites ouvrir le fichier ISO installez l'outil VMware sur Sierra en suivant les étapes facilement Et voilà c'est terminé, macOS Sierra est bien installé sur votre VMware sous Windows j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que ça sera utile pour vous n'hésitez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez n'importe quelle question également si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas de nous suivre pour les prochaines vidéos sur ce je vous souhaite une égale journée, portez vous bien